bonjour les amis ne vous en faites pas j'ai désactivé le son de la vidéo parce que sinon je vais avoir beaucoup de problèmes avec youtube donc euh, cette fille là elle vous met montre comment installer intégralement wordpress donc elle vous montre ici comment vous pouvez faire travailler de bout en bout et la vidéo euh, la vidéo elle dure un, une 1h35, 1h36 minutes. Donc, vous avez amplement le droit de la suivre et puis d'y arriver. Parce que votre presse est devenue de plus en plus, euh, quand même compliqué Mais, cette fille, je euh, vous promets que vous allez s'installer ça en 1 heure Bien sûr, la durée de la vidéo est 46, 36, 1h36 vous allez installer votre WordPress, ça va durer certainement plus parce que vous aurez des interventions, des trucs de recentrage, machin, contact, et ainsi de suite, mais vous avez la recette ici, vous n'avez pas à vous en faire. Bon, moi je vais m'arrêter là, moi je suis hashtag partage, je suis une plateforme qui vraiment prend des tutos comme ça gratuits, et offert à tout le monde mais moi je les aide j'aide les formateurs qui distribuent justement toutes les formations gratuites à tout le monde je les aide à quand même à se faire euh, connaître auprès de donc vous qui me suivez je vous donne ça vous pouvez vous en inspirer vous pouvez suivre pour installer finalement très bien votre site et vous n'aurez pas un problème de plus donc euh, si ça vous va euh, n'oubliez pas de liker etc etc et moi je produis chaque jour au moins une vidéo par jour et euh, je vais vraiment vous envoyer constamment constamment enfin, tout ce que vous voulez si vous avez des questions à poser si vous voulez apprendre quelque chose moi je peux aller chercher la chose et puis vous la passer comme ça et la distribuer à tout le monde voilà. Merci à demain.